Yeah. Hey. Je préfère être solo plutôt qu'on m'accompagne Trahis moi frérot je baiserai ta compagne Moi je pense comme terreur Dans mon cerveau y'a 4 terres Tout niqué, et je crois que c'est l'air Je veux qu'on paye juste pour Pera Je veux mon pavillon Des diamants à la place des gravillons J'ai un cas d'abonnés alors que j'en mérite 4 millions Je veux des millions, millions, millions, millions Dans mon salon ça pue Des millions, millions, millions, millions, eh. Hey, Dans mon salon, à pull, pile en pilon, Par hey, la nuit, je barre de ville en ville en ville. Car tout ça, c'est parce que moi, je veux des sœurs. Qui t'a bossé de l'été jusqu'à décembre. Car tout ça, c'est parce que moi, je veux des sœurs. Qui t'as bossé de l'été jusqu'à décembre. Car tout ça c'est parce que moi je veux dans yeah. ça Je pense qu'à ça Ouais mais je pense quand même à Dieu wow, wow. Dans un sac ouais j'y ai mis tous mes vœux wow, wow. Pense comme ça tu périras Là je me sens pas chez moi Je suis un rebe chez j'suis un noir en série yeah, yeah. À cause de la maille les gens deviennent bizarres Grâce à ça j'ai enfin vu leur vrai visage À cause de la maille les gens deviennent bizarres Grâce à ça j'ai enfin vu leur vrai visage Des millions, millions, millions, millions, et hey, dans mon salon, ça, ça pue le pilon, pilon, par hey, la nuit, je barre au de ville en ville en ville. Car tout ça, c'est parce que moi, je veux des sons Quitte à bosser de l'été jusqu'à décembre. Car tout ça, c'est parce que moi, je veux des sons Quitte à bosser de l'été jusqu'à décembre. Car tout ça, c'est parce que moi, je veux des sons Je les gars, je suis fermé, je raterai pas les caches. je suis resté trop longtemps dans le marécage ce sommet comme au DD parce que je viens de dépasser l'âge. Tu me connais oui mon bébé je préfère déchirer les brages. Tu me connais ouais mon frérot Moi je suis fidèle à la mort Et si les balles viennent de péter